Bonjour, je m'appelle Isabelle. Euh, J'ai entamé une formation chez Prodex depuis quelques semaines. Euh, je ne regrette pas mon choix. Notre formatrice a beaucoup d'expérience. Euh, les produits sont top. On voit bien que ce sont des produits de qualité euh, comparé à d'autres produits sur le marché. Euh, rien à voir. Une marque belge en plus.